À tous Et à toutes, euh, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors, ça fait super longtemps que j'ai pas fait de vidéo, que j'ai pas fait de scrap. Euh, malgré tout, j'ai toujours la fière acheteuse et je peux continuer d'acheter <rire> des trucs de scrap. Euh, bon, des fois, mon mari me dit Mais pourquoi t'achètes Puisque tu n'en fais plus, mais euh, je sais pas pourquoi. Enfin, euh, des fois, je vois des belles occasions donc, euh, donc je prends quand même. Et puis, je vais vous montrer ça euh, vite fait, euh, vite fait parce qu'il y a des trucs. Euh, des trucs que vous connaissez déjà, qui sont passés depuis très longtemps, et puis je laisse tout de côté, euh, parce que je me dis depuis un petit moment, il faut que je fasse une vidéo, et j'ai pas le temps, et j'ai pas envie, <rire> donc euh, mais là j'avais envie, donc euh, du coup je vais vous faire une petite vidéo sur mes derniers achats, qui datent d'il y a un petit moment. Alors, il y a les achats actions mais je vais y passer très vite, parce que, comme je vous dis, vous avez déjà dû les voir depuis un petit bout de temps. Il euh, y a déjà ces tampons là. Euh, vous avez déjà tu vois les appareils photo voilà euh, ensuite il y avait celui-là avec le cactus moi j'ai pris pour le clac, enfin pour tout sauf celui-là, celui-là m'inspire pas après il y avait cela là, là c'était plus pour euh, le, une espèce de pastèque et le thé, pourquoi pas ça je l'ai pris aussi pour euh, essayer de les coloriser, pour faire un petit truc un peu dans le thème tropical après euh, ça, bon, toujours la, la même arnaque de chez Action, hein. le truc il fait euh, 3 mètres de, de long et en fait là euh, c'est tout petit. Donc, euh, donc voilà pour euh, cela avec les écritures. Et après je sais plus, j'ai encore des trucs de. Ah, si, encore de chez Action euh, celui-ci. Ce qui était pas mal pour celui-là et celui-là. Celui-là, toujours euh, quand il écrit créatif, je sais pas, ça ne m'inspire pas. Euh, et ça aussi un trappe rêve avec euh, petit papillon enfin moi les papillons je suis pas très papillon du tout mais c'était la trappe rêve moi qui m'intéressait euh, et donc du coup euh, qu'est ce que j'ai acheté donc la dernièrement j'ai reçu ça de chez aliexpress parce que je continue à acheter des trucs sur aliexpress donc c'est plutôt dans le thème un peu indien etc avec bah, toujours les attrape-rêves, les petits tipis les flèches, les plumes donc voilà, euh, ensuite oui, j'avais acheté ça, pareil chez Action, vous avez dû le voir euh, depuis un petit moment, j'en avais acheté d'autres et puis euh, je les avais commencés et il euh, bah, y en a qui sont vraiment super sympas là dedans. Euh, ensuite euh, chez Action, il bah, y avait ça que j'avais vu sur, euh, sur la chaîne de Karine euh, sur, qui euh, sur Lutin Création. Et euh, bah donc avec le petit cactus euh, J'essaierai de ne pas oublier de vous mettre le lien de sa vidéo en barre d'infos Où elle vous explique bien comment faire euh, les superpositions C'est pas compliqué non plus en même temps Et puis voilà Ah oui ça y est six ça action euh, Moi ça avait été dévalisé Donc je vous montre là Je ne vais pas vous montrer toutes les pages Donc j'avais pris celui-là Celui-là Il y avait des trucs sympas aussi Et bien sûr le noir et gold Qui était très bien également Ensuite, j'ai fait un petit tour chez euh, Sostrine, euh, je trouve jamais vraiment grand chose de très intéressant, mais, ouais, enfin je trouve que c'est un peu cher quand même par moment, mais il euh, y des trucs sympas quand même. Donc là j'ai pris, c'est des mini toiles en fait, mais euh, elles sont cartonnées ici et là c'est de la toile. Donc si j'arrive, je vais essayer de percer les trous pour faire un, un mini album en fait et puis euh, mettre euh, de l'aquarelle sur le devant. Donc du coup j'en ai pris deux. C'est du... Euh, je n'ai pas écrit les formats, c'est pas écrit, mais je sais pas... Ça doit être du 15-15. Regardez. Ça doit être, euh, je pense, du 15-15. Ouais, 15,5 15 sur 15,5 forcément. Parce que c'est un carré. Donc 15-15. Euh, combien j'ai payé ça euh, 96 centimes. Voilà, ensuite j'avais acheté ça aussi chez Sostream, Sostream pardon, en euh, CD Plumes, euh, parce qu'à un moment j'étais partie dans les attrape euh, il me reste encore euh, lattrape à ma fille à faire, euh, et euh, du coup enfin j'en ai un autre à faire aussi, donc euh, parce qu'il me, <rire> me restait un kit à faire. Donc j'ai pris ces petites plumes, en fait en plus il y a, les, il y a déjà les petites attaches donc c'est bien pratique aussi. Mais je les trouvais sympas. Mais après je sais pas <rire> si je vais les mettre dans un autre apprêve, enfin sûrement, mais je sais pas encore quelle sorte d'être je vais faire. Euh, donc en fait, il euh, y avait euh, une société en fait qui ferme, ce qui est dommage mais bon, ça a permis d'avoir des bonnes réductions euh, sur des tampons que j'aurais pas acheté habituellement parce que je trouve, euh, bon, entre guillemets là... Un tampon à 8,50€ pour moi c'est super cher. Je mettrais ça à la limite pour une planche de tampons, mais pas pour un tampon, même si c'est des tampons bois. Enfin bref. Euh, c'est des tampons que j'aimais beaucoup et que j'ai jamais pris à cause des prix. Et là en fait comme la, euh, enfin, la boîte fermée, il se détourne à moins 50%. C'était avant les grandes vacances, il me semble. Donc du coup, j'ai pris des euh, tampons. C'était chez Craft Origin. Euh, donc voilà, donc, j'ai pris ce, celui-ci qui faisait ben, 8,50, donc du coup moitié, moitié moins. Ensuite j'ai pris celui-là parce que ben, quand j'avais participé à l'atelier de Karine Cazenave, euh, j'aimais bien en fait le tampon d'éperluettes. De, des perlu, des donc du coup, et là c'est pareil, c'était 8,50 aussi. Ensuite il y avait celui-là, souvenir de vacances. Euh, celui-là était, je ne sais pas combien, il ben, n'y a pas le prix. Je crois que ça devait être à peu près la même chose. Euh, et puis celui-là en plus ce qui est bien c'est qu'on peut, euh, peut couper en fait les mots qui nous intéressent Donc je me suis dit ça peut toujours être sympa Et euh, après il y avait celui-ci, celui-là euh, est à 7,50 Donc c'est quoi Immortaliser l'instant présent Donc là pareil on peut juste garder l'appareil photo ou juste la petite phrase Et en fait j'ai eu un petit cadeau avec un petit cœur, un petit tampon comme ça ce qui est sympa parce que en même temps comme elle fermait, elle était pas obligée de, de donner un petit, un petit cadeau avec. Ensuite, euh, donc j'ai eu un petit cadeau de butin euh, création qui est parti au Canada et qui m'a ramené un petit cadeau du Canada. Euh, donc en fait elle a ramené ça. Les petits cactus. Ils sont trop mignons. Je vais, je vais avoir du mal à les utiliser. Déjà, je sais pas sur quoi les utiliser. Puis ça va me faire mal au cœur de les utiliser. Et c'est même dommage à la limite que j'ai pas un frigo euh, euh, aimanté parce que j'ai un, une porte devant, parce que je les aurais bien mises dessus en fait. J'aurais collé un petit aimant là derrière et ça aurait été sympa. Donc ça, les deux petits trucs. Et elle m'a ramené aussi un, un attrape-rêve puisqu'elle sait que j'aime les attrape rêves Et là c'est de la marque quoi Euh... Food Studio je crois. Donc voilà, petit tampon... Euh, après. Euh, et ensuite alors j'ai fait une, une découverte je suis allée chez enfin c'est mon mari qui l'a trouvée je savais pas ce que c'était et en fait euh, c'est ça alors en fait c'est un vous savez les petites étiquettes quand il quand y a les étiquettes sur les habits dans les magasins en fait ils mettent ça avec un espèce de pistolet et euh, ça vous a enfin quand il y a les, les sols et tout ça et ça s'accroche dans le vêtement. Sauf que là c'est la même chose, c'est Artemio qui fait ça et c'est pour, ça se met, je sais pas si ça se met sur les vêtements. Mais euh, ça se, en fait on peut mettre un petit tag. Donc en fait ça marche avec ça, c'est un peu comme des agrafeuses en fait. Donc par contre il y en a pas énorme. j'espère pouvoir les retrouver mais je pense, il me semble qu'on avait regardé avec mon mari et que en fait les recharges coûtaient aussi cher que ce que j'ai payé le truc. Donc c'est un peu embêtant, donc j'essaye de les économiser du coup. Mais ça peut être vachement intéressant pour mettre, pour mettre ça sur un album et puis juste mettre le petit, le petit truc. Donc par contre je peux... à la limite je vous ferai une démo parce que je ne sais plus trop comment ça fonctionne. Donc, vous savez il y a la petite aiguille en fait comme ça et vous la mettrez dans le, dans le papier. Là vous mettez les recharges et puis paf ça, ça lance le petit truc et puis ça accroche. Bah, il n'y a pas beaucoup de, de jeux en fait. Euh, il n'y a pas beaucoup de jeux dans le, dans le truc. Alors vous le prenez, vous mettez votre petite recharge là, hop, et puis, euh, attendez, je vais prendre un truc un bête. Alors, petit papier. Euh, je sais pas, attendez, je vais prendre un truc, je pense que j'ai sous la main, c'est comme ça fait longtemps que je fais plus trop de scrap, du coup euh, j'ai plus grand chose... À proximité il faut que je cherche donc en fait vous prenez votre petit papier vous le plantez et vous appuyez et du coup ça marche pas du coup vous le plantez hop, et vous appuyez et en fait du coup ça vous fait la petite euh, en fait ça attaché mais c'est pas collé quoi donc du coup vous pouvez euh, vous amuser à le tourner et en fait ça fait, euh, je ne sais pas si vous le voyez en fait ça fait le petit plastique euh, comme chez, sur les vêtements en fait. Donc, voilà c'est plutôt sympa à utiliser mais voilà. Bon, après dommage pour les recharges euh, ça peut plus compliqué à les trouver. Et bien sûr on ne peut oublier de remettre le petit truc quand on a des enfants parce que dans la tête je ne suis pas sûre que ce soit super. Donc voilà donc c'est Artemio, ça s'appelle le Paper, paper Tiger. Et euh, ben bah voilà, il y a 201 grammes inclus. Mais euh, après, ça a recherché sur Amazon. Donc voilà. Donc voilà pour la petite vidéo de, de retour, enfin de presque retour, parce que je n'ai pas, euh, pas encore trouvé de quoi m'inspirer pour reprendre le scrap en ce moment. Mais au moins, ça me permettra déjà de ranger un peu mon bureau et mes affaires. Donc voilà, euh, sur ça, je vous souhaite une journée, peut-être à une prochaine vidéo. Bye bye.